de tout, euh, c'est un peu de la merde en fait hein. ouais, et après il y a une coin de combien de points, combien de points Chica. ils ont 3000, 3000 points, son 9 ah ouais 3. regarde les points qu'ils récupèrent dans le coeur 600 ah oui. et tout par jour leur base en fait là tu full under leur base est juste au dessus ah, ok, et t'as oh, réussi à rentrer dans leur base ou quoi bah non en fait j'attends de péter le coeur tiens je te, te donne ça si tu veux faire, faire des trucs ah, oh là les gars dans la basse qu'on en pied c'est full dc de heal ok il y a un truc que je t'ai dit tout juste avant il a dit de fermer ta gueule pourquoi tu le fais pas <rire> je rigole, pleure pas. La dernière fois que j'ai insulté mes abonnés, non? ok. Attends écoute ça, okay. l'autre fois dans la vidéo que okay, j'ai insulté des gens okay, de ma fac Après les gens dans les commentaires ils ont dit Ouais t'es pas gentil que les gens de ta fac c'est pas de sa faute il y a un micro à genre 10 euros et tout. 15 points. Ah ouais de insulté Onyx Ouais j'avais insulté Onyx et les gens étaient fâchés mec. Mais... Hey, eh moi j'ai pas un micro à 10 euros. je sais pas j'avais dit ça dans ma vidéo et tout le monde était énervé gros. Et moi, moi, si je me mute le temps que vous faites votre aide, ouais, mute-toi et reviens jamais, mais... La bise Ah, bah ok, bah, j'ai une, gros... une grosse base à pied. Ah, je merde. Peux la bise. Fais le péter au-dessus, fais le péter sur le. Sur le bah, je veux récupérer l'aspect subside t'es con toi Non, mais moi, je veux juste que tu pètes les barrières pour euh, après ah, okay. monter dans leur base. Ah, merde. Oh Les gars, là. La... Ah, bon. Onyx, avant moi manger, je quand vous êtes fini ok Oh, mec, attends, je suis plus pour Comme ça, Comme ça. Ah, mais non, euh, merci, merci. Vas-y, tu vas voir qu'est-ce qu'il y a en haut toi, je te laisse euh, le temps là. Vas-y, attends, je vais vite prendre pomme d'or au Oh Merde, c'est ouais. pas là leur base Oh si, attends, oui. je suis où oh, Je suis où là Attends, t'es dégâts. Wow. En vrai, ça vaut plus le coup que les gens se déco, en fait, on est en train de piller leur cœur, tu sais pourquoi Euh, qui claim Parce qu'on peut récupérer le, le générateur et ça, fait, ça vaut genre 30 000. Ah ouais bah ouais. Ouah, <coughs> c'est en, constru wow, en construction, ils sont en, en train de faire un truc de ouf. On move après. Ils sont en train de faire un truc de malade, de dégoût et tout. Ils ont... Ils ont des coffres ou pas non, Oh putain, j'ai postulé dans mon écran, merde. Putain je vais nettoyer <rire> <rire> Putain je suis trop con euh, En fait il y a fait un truc de je sais pas ce que c'est mais c'est moche C'est pourri ce truc Enfin c'est pourri y'a rien en fait c'est tout nouveau J'ai juste de mettre leur cours là je crois Pourtant y'a qui dans cette faction mec Y'a pas grand monde hein Comment ils, ouais, pour... ils ont fait pour avoir autant de points Ouais c'est ça que je me demande Ils ont juste farmé le cœur. Après. Voilà, bon, a rien en fait. Wow. Et ça vaut pas le coup de péter le coeur. Hein. Quand on va prendre 10 points, je vais arrêter de tricker. Ouais, ouais. Et là, c'est pas mal, hein. Comme l'ancienne version, on te rappelle. 13 oui. points par 13 points et tout. On a 5000 points, mec. On est passé 5ème du classement. Encore 200 points et on passe au-dessus de la STG. Vas-y, vas On gardera oui. nos 1000 points dans le coeur et on, on dominera l'arène un coup et puis on... ce sera bon. Bah, demain, demain. Non, demain, on est lundi, gros. Ouais. Ah ouais merde, c'est vrai, c'est aujourd'hui la fin. Oh, putain... Bah on va récupérer une points quand on en aura mille et puis après Mais je vais demander aux admins s'ils pourraient pas mettre la reine toutes les semaines en fait. Toute la semaine. Une fois par jour... Mais... Et genre que la semaine ce soit x2 les points et pas x3 par exemple tu vois. Ouais un truc comme ça. un peu sûr, euh, de... De les bon, okay. Je crois qu'il y avait pas d'autres bases autour. Dis-lui de mettre ses creeper, il m'en reste plus, j'en ai chez lui. de. Ah bon, c'est ça, ça monte super vite hein. Oh, la Fortnite, est un roster attrape. En a beaucoup. Euh, il me reste 13 000 donc je peux acheter encore un truc. Putain, pris 815, 30. Oh, trop nice. oh non! Donnez-moi 300 dollars! Vite, vite, vite, 300 dollars! Vite, vite, vite, vite, vite, J'ai plus un million de dollars! Vite, vite, vite, vite, vite. J'ai acheté 48 creepers mais j'ai plus un million de dollars. Oh putain! <rire> Merci, je suis un million de dollars. Oh putain, maintenant ma vie elle, va beaucoup mieux, mec. T'as acheté combien de pixels 48. 48. Oh, J'avais 40 000, il y, y avait quelqu'un qui avait mis euh, à, à euh, 40 000 et puis j'ai pris. Je vais coller les creepers maintenant, plus aucun piège. En plus, j'ai des creepers aquatiques par exemple, j'en ai 9 et 7 NT aquatiques, mais... Ce serait marrant qu'on dépasse les roses, ils rageraient tellement. Ils savent pas si tu là, j'ai une pour eux. Il a très peu à Morten et tout Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a le cœur de la Google Oui j'ai coeur de la saison. Je veux des points Oh merde, t'as fait tomber le à cause que de tes conneries là. Hein. Il va nous manquer quelques creepers pour le casser complètement mais. Euh... T'en as combien encore 64. T'as encore un stack là Ouais, ouais mais je l'utilise pas, il m'en reste 23 plus un stack là. Bah ben, je sais pas si on corrige si ça drop des items ou pas. On va essayer. Les creepers aquatiques sont réactifs Icon si tu veux savoir. Ok. Bon, ouais, il me reste 10 creepers. Un gamer, un gros forceur. Oh putain, il a pris tellement cher d'un coup là. C'est bon, ça a pété. Ça pète pas au-dessus des blocs, je comprends pas Parce qu'il faut lui donner un coup, regarde Faut que tu le fasses monter Là j'ai plus de creepers. je vais en acheter un peu Ouais, oh, y'en a 4 pour 3200 si tu veux Vas-y, je vais en acheter Pas très cher Ça fait 800 creepers. ouais c'est le même prix que J'ai peut-être mon kit explosif Non, j'ai pas J'ai un petit kit, j'ai quoi Ah oh bah, mon <rire> kit explosif, ok J'ai la chance mec et ça m'a donné de la poudre aussi, ça m'a donné poudre à aquatique. Ah bon Ouais, dans mon kit euh, truc, il a juste récupéré les minerais. Ok, euh... Ça a dit quoi bon, ça, a fait... ça a dit qu'on avait tes 4 cœurs. Ouais, ouais. T'as récupéré quoi comme minerais Rien, juste 5 titres. T'as eu combien de poudres euh, de trucs 4 dans mon euh... kit explosif, tiens, je t'ai filé. 4 Ouais, c'est ah, bien, merci. Je vais farmer les trucs. Merci. C'est